Donc, c'est je reviens à Juprel, exploser, et là, lui, il va vous montrer comment exploser autrement que ce que je viens de développer, euh, votre, euh, vos vues. Et il est très, très honnête. Moi, c'est pourquoi, pourquoi j'aime euh, Olivier Juprel parce qu'il est vraiment très, très, très honnête. Et comment Parce qu'il il ajoute en moins de 12 mois. Je vous assure que c'est le seul qui arrive à, à, à, à citer le nombre de mois, euh, honnêtement, parce que les autres, quelle que soit la formation, ils vous promettent un jour, c'est-à-dire vous pouvez gagner de l'argent euh, dès que je finis la vidéo, vous pouvez gagner de l'argent. Lui il parle de la visibilité, c'est autre chose, pour, parce que pour être visible, il faut... Euh, vraiment euh, travailler euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, gagner de l'argent. Et puis, il euh, y a des gens qui vous promettent sur une semaine, vous allez faire, euh, vous allez gagner beaucoup de vues, vous allez faire ceci, vous allez... Il y a trois mois, et ben il y a les plus honnêtes, c'était euh, les neuf mois. Ils vous promettent une formation sur neuf mois pour euh, être très, très visible et ainsi de suite. Lui, il parle de moins de douze mois parce qu'il est honnête avec lui-même et il sait très, très bien euh, c'est un grand professionnel, c'est simple, hein. euh, euh, il sait que, euh, bien entendu, euh, le train de la vie, euh, il, ne va, il ne va pas à la même vitesse pour tout le monde. Il y a des gens qui vont plus vite, ben c'est les plus énergiques, les plus, plus intelligents et tout ça, et il y a des gens qui sont lents, c'est pas des, le train de la vie, c'est pas des wagons euh, qui sont attachés les uns aux autres, c'est chacun dans son wagon, et puis euh, ben, il y a des wagons qui vont arriver plus tôt, il y a des, des, des wagons qui vont arriver très tard, et c'est ainsi va la vie. Donc, euh, il ajoute, en moins de 12 mois, même avec peu d'abonnés. Ça, c'est euh, la, la phrase qui tue. Parce que les gens qui vont chercher énormément d'abonnés, ils se trompent complètement. Pourquoi J'en ai parlé déjà au début. C'est-à-dire que c'est... Il faut que vous soyez la fleur qui attire les abeilles et pas autre chose. Donc, euh, votre cible, elle est connue. Vous savez à qui vous avez affaire